Bonjour, je suis Céline Lanfranco du Relais Culture Europe, le bureau national du programme Europe Créative. Nous sommes là pour vous accompagner sur les opportunités autour du programme et plus particulièrement dans l'accompagnement autour des appels. L'objectif de cette vidéo est de décrypter les enjeux de l'appel média European Slate Development et de vous donner les premières clés afin de vous positionner sur cet appel. Tout d'abord, voyons ensemble quels sont les objectifs de l'appel. Cet appel offre un soutien flexible pour permettre aux sociétés de production de travailler sur plusieurs projets en parallèle. Le Slate vise à permettre aux sociétés de production indépendantes européennes de se développer, se diversifier, innover, renforcer leur compétitivité et solidifier leur position sur le marché européen et international, en encourageant la collaboration dans la création et la production d'œuvres audiovisuelles européennes de haute qualité. Ainsi, on cherchera à savoir... Quelle est votre logique partenariale avec un poids d'attention sur les différents territoires géographiques et la façon dont vous travaillez avec des pays de différentes tailles Enfin, également la circulation des œuvres, à savoir est-ce que ce, ce slate va vous permettre d'augmenter votre capacité à développer des projets à haut potentiel de circulation à l'international et en Europe et enfin, également, accompagner l'innovation, que ce soit artistique, créative, dans la qualité de votre stratégie de financement, de distribution, etc. Également, on va retrouver deux priorités transversales de, du programme Europe Créative, qui sont l'accompagnement de la transition numérique écologique et également un secteur plus inclusif. Ainsi, on cherchera plus particulièrement à savoir si votre projet participe à la transition écologique de nos sociétés et du secteur, avec également un impératif de poser un secteur plus inclusif, divers, représentatif de nos sociétés européennes, avec des questions autour de la parité, de l'inclusion, etc. Et enfin, la particularité du slate est de donner la possibilité à un talent émergent de réaliser court-métrage. Maintenant, je vous propose de voir ensemble quels type de projets ont été soutenus sur cet appel, afin de vous positionner par rapport à des types de soutien déjà existants. Donc, On peut voir sur la période précédente, 2014-2020, qu'environ 72 projets européens ont été sélectionnés par an, dont 13 projets français soutenus par an, avec une moyenne de 170 000 euros par slate français, et donc un taux de sélection européen de 47%, 40 de taux de sélection français. La France était déjà le premier pays bénéficiaire sur l'ancien volet, tout comme sur euh, les, la nouvelle programmation, en tout cas 2021-2022. On peut voir que le budget annuel est en augmentation sur la période de 19 millions en moyenne. Donc, entre 2021 et 2022, environ 85 projets européens ont été sélectionnés par an, dont 17 projets français soutenus, avec une moyenne de 223 000 euros par projet de slate français déposé et un taux de sélection de 25%. Ensuite, en dessous, vous avez quelques exemples de sociétés françaises qui ont été soutenues sur cette nouvelle programmation, avec par exemple Atlas 5 qui développe des projets en VR et ensuite différentes structures type Fédération ou XILAM. OECOUR a été soutenu en fiction et également pour sa branche OECOUR Série les films de force majeure qui ont présenté des projets documentaires, des sociétés comme Maybe Movie, Kidam ou Supamonk qui ont été soutenues pour la première fois avec ce nouveau programme, en présentant des projets à la fois d'animation et de fiction, et des structures comme Little Big Story qui ont été soutenues sur un projet de slate 100% documentaire. Pour cet appel, il faut développer une stratégie d'entreprise de développement pour un catalogue allant de 3 à 5 projets en développement avec la possibilité d'ajouter en bonus un court-métrage d'un talent émergent qui entrera en production au minimum le lendemain du jour de dépôt de cet appel. Pour le type de projet, ça peut être de l'animation, du documentaire ou de la fiction, en respectant des critères de durée. Pour un film ou un projet de série d'animation, il faudra que ce soit une durée de minimum 24 minutes. Pour un documentaire en unitaire ou en série, un minimum de 50 minutes. Et pour un projet de fiction audiovisuelle un unitaire ou une série de plus de 90 minutes. S'il s'agit d'un long métrage, il faudra que celui-ci fasse plus de 60 minutes. Si on considère des œuvres non linéaires comme de l'AVR, il n'y a pas de durée minimum. Pour tous les projets, il vous faudra détenir la majorité des droits relatifs au projet, et ce, pendant toute la durée du soutien média. Maintenant, regardons ensemble si votre projet est éligible. L'ensemble de ces points doivent être respectés au moment du dépôt et pendant toute la durée du soutien de l'action média. D'abord, vous devez être une société de production audiovisuelle européenne et indépendance. Pouvoir justifier d'une expérience antérieure, à savoir avoir deux œuvres ayant été commercialisées dans trois pays étrangers dans le monde. Ainsi, pour un dépôt en 2023, le copyright de ces deux œuvres devrait être ultérieur à 2016. Dans le catalogue des trois à cinq œuvres éligibles que vous allez présenter, la société de production qui dépose doit détenir la majorité des droits des projets. Ainsi, vous allez devoir prouver que vous avez les droits d'auteur et d'exploitation tout au long de l'action, le cas échéant les droits d'adaptation. Pour chacun des projets présentés dans le slate, le développement doit être de minimum 10 mois. Donc, à partir de la date de dépôt, vous ne pouvez pas entrer en production ou en premier jour d'animation avant 10 mois. Et si pour un dépôt le 25 janvier 2023, vous ne pouvez pas entrer en production ou en animation avant le 26 novembre 2023. Comme on l'a vu précédemment, vous avez le droit d'ajouter un court-métrage. Il faudra que le premier jour de tournage de celui-ci ait lieu après la date limite du dépôt, le 25 janvier 2023. Cet appel est monobénéficiaire. Seule votre société de production peut en bénéficier. Une société de production ne peut présenter qu'un seul appel en développement média par an. Le slate, le co-development ou l'appel dédié aux jeux vidéo et aux œuvres immersives. Une société de production qui déposera un slate et l'obtiendrait cette année peut tout à fait être partenaire, donc co-bénéficiaire de l'action, sur un projet en co-développement qui serait déposé par une autre société de production. Enfin, si vous avez, si vous avez obtenu un slate l'année précédente, vous ne pouvez pas redéposer l'année suivante. Tous les deux ans, le slate. Maintenant, regardons les critères d'évaluation. Chaque candidature est notée sur 100 points selon quatre critères d'attribution. Ici, appliqués à cet appel, nous aurons la pertinence, la qualité des contenus et des activités, le management et la gestion du projet et la dissémination. On va apporter ici quelques précisions qui vous permettront de vous positionner sur votre projet. La première partie qui concerne la pertinence juge la plus-value européenne de votre projet. Seront évaluées l'approche de coproduction les partenariats avec des acteurs de différents pays, y compris des pays ayant des capacités de production différentes, la, vi la visibilité qu'aura votre société sur les grands festivals et les marchés de cinéma européens dans le monde, la capacité que vous avez à augmenter votre chiffre d'affaires, notamment grâce à ce slate, et à augmenter le nombre de, de personnes ou la taille des projets en développement. Donc ici, vous serez également invité à présenter l'ensemble du développement de votre société. Également, quelle est votre approche de durabilité et d'écologie, de parité, d'inclusion et de diversité. Dans la deuxième partie qui concerne la qualité des contenus et des activités du projet qui vaut 30 points, on jugera les forces de votre projet en termes de narration, d'idées artistiques, de création, Également, vous allez présenter ici quels sont les partenaires clés de projet que vous présentez dans le slate, à savoir les partenaires artistiques, mais également financiers, à savoir le potentiel de distribution de vos œuvres. Et ici, vous pouvez présenter également le cas échéant des différents partenaires géographiques et linguistiques. Dans la partie qui concerne le management et la gestion du projet, qui vaut 20 points, on cherche à savoir qui compose vos équipes, qui finance, avec notamment un point d'attention au financement non national. Pour chacun des projets, vous allez décrire le stade d'avancement et identifier les besoins de développement de vos projets. Donc, quelles sont les activités de développement jusqu'au premier jour de tournage ou d'entrée en animation. Et enfin, comment est fait votre budget de développement, puis votre budget également de production et enfin, dans la partie dissémination qui vaut 15 points, vous devrez expliquer votre stratégie pour atteindre un public à un stade très précoce. Vous concentrez sur ce qui est mis en place par votre société de production afin d'atteindre le public à un stade très tôt. Maintenant, voyons ensemble comment déposer votre candidature. Tout se passe en ligne via un portail « Funding Tenders » où vous allez d'abord devoir enregistrer votre société afin de pouvoir accéder à la plateforme. Sur celle-ci, vous allez devoir renseigner un certain nombre d'informations. Tout d'abord, dans la partie en ligne, vous allez renseigner un certain nombre d'informations administratives et techniques. Dans la partie C, on va vous demander des informations complémentaires sur, par exemple, les chiffres clés de votre structure et la langue du dépôt. La Média Database, ici, vous allez devoir fournir un certain nombre d'informations techniques sur les deux œuvres antérieures, critères d'éligibilité, ainsi que sur les trois à cinq projets et le court-métrage additionnel que vous allez présenter dans le cadre du slate. La partie B contient un certain nombre d'annexes qui sont un budget, les informations donc sur les œuvres antérieures et les trois à cinq projets présentés dans le cadre du slate à générer via la Media Database, un dossier artistique, enfin, un certain nombre d'éléments sur les preuves de propriété des droits, les contrats, droits d'adaptation, etc. Des documents financier, donc qui pourrait justifier de, de toute collaboration sur le projet, que ce soit en termes de coproduction, de vente, de distribution, de financement, et enfin une déclaration sur le pour prouver que vous êtes bien une société européenne. Enfin, la partie B contient l'application form, qui sera vraiment le cœur de votre candidature. Donc tous les éléments avant les critères d'attribution que nous avons vus sont à remplir sur un document qui peut faire maximum 70 pages et celui-ci comprend donc l'ensemble des questions qui va permettre d'évaluer votre projet. Pour l'ensemble de chacun des projets déposés dans le slate, nous serons sur une logique forfaitaire. Ainsi, pour un projet d'animation unitaire ou long métrage, 55 000 euros par projet déposé, 60 000 s'il s'agit d'une série télé, dans le cadre d'une série télé documentaire, 35 000 euros, 30 000 euros s'il s'agit d'un unitaire ou d'un long métrage. Et concernant la fiction, cela dépendra du budget de production estimé. Ainsi, par exemple, pour un long métrage dont le budget de production est estimé à moins de 5 millions d'euros, une somme de forfaitaire de 45 000 euros, etc. Pour le court métrage optionnel, vous aurez un bonus de 10 000 euros. Ainsi, selon la façon dont vous allez composer votre slate, vous pourrez demander entre 90 et 510 000 euros maximum. Concernant le calendrier de l'appel, sur le slate, on est sur un appel par an, avec normalement une publication en automne. Donc là, pour cette année, un dépôt fin janvier et les résultats devraient arriver fin mai, début juin. Concernant la durée de l'action, on est sur une action de 36 mois maximum et celle-ci démarrera soit à la signature du contrat ou plutôt à la date de dépôt, donc le 25 janvier prochain. Et enfin, pour préparer ensemble votre candidature, l'équipe du Relais Culture Europe est disponible pour vous aider, notamment à travers des ressources et des informations disponibles sur notre site Internet, à travers nos newsletters, la e -média ou la e culture des webinaires d'information et des ateliers collectifs que nous animons spécifiquement sur chacun des appels médias. Bien sûr, un accompagnement individuel sur votre projet pour vous positionner et échanger. Également, nous sommes là pour relire vos candidatures. Nous avons également toute une série d'activités de networking que l'on développe avec nos partenaires des autres bureaux Europe créative en Europe, et également en synergie avec d'autres programmes européens, le ministère de la Culture et le CNC. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'appel European Slate Development.